Très, très grande histoire d'amour voir Philippe ensemble <rire> Non, Sadowski, bonjour. Hey, bingo. Je, bonjour. Me, je me présente. Moi, c'est Anna. Hein, dans le jargon des dissertations, hein, on pourrait dire que je suis une sorte de, de hors-sujet hein, de, de la. Mais non. <rire> c'est vrai que si, si je devais me définir, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme, comme une régate en solitaire hein, qu'on aurait proposée à, à des frères si à moi, et à laquelle, du coup, personne hein, ne participe jamais, ce, ce qui est un peu dommage. Hein, bref, je, je suis célibataire terre, sèche comme un club sandwich et ravi hein, de, de vous rencontrer. Pareil. Oui, oui, ça paraît. Et d'autant plus ravi hein, que, ben, que même aussi physiquement hein, du fait de, de ce petit ascendant geek hein, que vous donne aussi bien votre barbe fournie hein, que, que votre calvicine essence, et, bien, et bien, vous êtes du coup hein, de sorte de mix entre la version aussi jeune hein, que Dieu merci, inoffensive hein, de, de ce célèbre français hein, surnommé le, le barbe bleu de Gambé. Hein, je parle bien évidemment du, du flippant et heureusement disparu Henri-Désiré-Landru et, et la version aussi underground que, que non Kojak qu hein, de, de ce célèbre prof de théâtre argentin dont naturellement on n'a plus de nouvelles hein, depuis la fin de la Star Academy hein, qui, est, qui est le sympathique et à vous le pas très sexy Oscar Sisto Celui, et, et bien malgré ce, ce coup bas hein, que vous ont fait vos, vos parents hein, décidant de, de renoncer à toute forme de contraception, et bien, c'est quand, quand même pas tous les jours hein, qu'on a la chance oh. de pouvoir rencontrer un scénariste et réalisateur Aussi talentueux hein, que, bah, que désespérément underground Une confidentialité hein, proche de celle d'un espion du KGB hein, que Je dois vous l'avouer, lorsque j'ai essayé d'écrire ce portrait Elle bah, bah, m'a fait envisager à plusieurs reprises le suicide <rire> Une solution à avouer, aussi radicale que, bah, que parfois tentante hein, Que vous abordez d'ailleurs dans votre film intitulé Eurneimi « It's Crazy », un film ambitieux, multi-récompensé hein, dans les prestigieux festivals hein, de, de Fréjus, de trielle sur seine et, et autres <rires> joueurs, hein, oh, euh, bien, Que en avez que vous avez écrit et co-réalisé avec votre ami D.A.A., ah, hein, les, les artistes anonymes hein, Loïc Payard, ici présent, hein, avec lequel hein, depuis quelques années, hein, comme on l'a dit, sous, sous le pseudo des Pajowski Brothers, hein, vous, ben vous essayez de vous imposer dans le cinéma hein, comme des sortes de, ben, de frères Cohen, hein, mais, mais de proximité hein, <rires> Une passion hein, pour, pour le cinéma et pour les plans de galère hein, qui vous a poussé à dépasser vos limites hein, pour réaliser ce, ce chef-d'oeuvre dœuvre Her name is crazy », un pari fou hein, pour ce film écrit en trois jours et tourné en 20 heures hein, dans le désert du Nevada, hein, le tout pour un budget équivalent à, à la moitié du prix d'un iPhone 5. Hein. Bref, une, une erreur cinématographique de 20 minutes hein, sur, sur fond de musique folk hein, que, ben, que l'on pourrait finalement résumer hein, par la première phrase du film, à savoir « Ce n'est pas la destination qui" compte, mais, mais le voyage a une phrase hein, en apparence aussi poétique hein, que, ben, que pleine de bon sens et, et que, croyez-moi, hein, mon, mon arrière-grand-père a hélas so souvent employé à tort et à travers, et c'est notamment à, à la sombre époque, hein, au mépris total hein, de, de la morale. Hein, il avait, s'est décidé d'accepter un petit boulot de, de cheminot, hein, en garde d'Ancy, <rire> et en parlant de, en parlant de, de vouloir collaborer euh... justement. Et sachez que si le réalisateur est Mater de grands <coughs> espaces qui est en vous. N'a pas peur le, le temps d'une soirée de venir faire un repérage dans, dans un lieu aussi aride que, que désertique. Eh bien, eh bien j'ai autant vous dire hein, que, que mon de la mort et moi, nous euh, serions absolument ravis euh, de, de voir s'écouler vo, votre flot créatif dans, oh dans notre vie. Oh Sur cette petite confidence, un poil dégueulasse, j'en conviens, je, je vous laisse Réfléchir à, à ma proposition. En attendant, ah, sachez qu'après l'émission, eh bien, eh bien, j'irai tenter ma chance <rire> à, en Seine-et-Marne hein, ou un gagnant du Millionnaire hein, vient d'encaisser un chèque de 132 millions d'euros. Hein, donc, donc aussi, comme moi, le, le compte débiteur de l'amour qui est en c'est hein, celui de, bah, de se faire enfouer faire en comme on dit. Eh bien, eh n'hésitez pas à, à me rejoindre. Bravo. bravo. bravo. La Morinade sur le move avec Daniel Morin et Julia Foys.